Hmm. Yeah. Descendus du ciel, je vis des toilettes. J'avais la chiasse, du coup, j'y suis allé. Quelqu'un était dessus, malencontreusement je l'ai tué. N'oublions jamais, jamais, jamais que je suis douce, douce comme un caca, la douceur d'un caca, ouais, douce comme un caca, la douceur d'un caca, caca, caca, caca, ah, ah, ah, ah, ah. n'oublions jamais, jamais, N'oublions jamais, jamais, jamais que je suis douce. Douce comme un caca, la douceur d'un caca, ouais, douce comme un caca, la douceur d'un caca, caca, caca, caca. Ok, je pète sur toutes les toilettes salopes. Elles me disent waouh, je leur dis Toilette Ariana est beaucoup mieux que vous. Vous inquiétez pas, je reste pas avec des toilettes comme ça. Surtout pas bébé, regarde comment t'es foutu. Toilette Ariana veut de la buzz, en fait pas j'en ai déjà sur moi. N'oublions jamais jamais, jamais, jamais, jamais que, que je, je suis douce. Douce comme, comme un caca, la douceur d'un caca. caca. Ouais, douce comme un caca. La, la douceur de caca. caca, caca, caca, caca. Moi je suis la reine de la bobe et les toilettes le roi du rap, moi et mon gars, on va chez moi des toilettes, yo. N'oublions jamais, jamais, jamais que je suis douce.